En revanche, là où ça va devenir fort, c'est que cette, cette petite bribe d'association mentale, il va falloir la consolider dans votre mémoire. Et comment on fait ça Tout simplement en se répétant cette petite histoire saugrenue à des moments précis de la journée. Enfin, précis. Il ne s'agit pas de tenir un calendrier non plus, mais sachez que si vous la répétez déjà une autre fois aujourd'hui, avant d'aller vous coucher, donc dans la même journée, vous allez la consolider. Et si vous la répétez encore le lendemain, vous allez consolider vraiment beaucoup. Pourquoi vraiment beaucoup Parce que c'est dans la nuit que vous oubliez les informations. Donc, quelle que soit la technique que vous utilisez, que ce soit des petites associations mentales tordues, comme on vient de faire là maintenant, euh, sur un exemple qui n'était pas facile d'ailleurs, ou que ce soit via une technique, si vous trouvez un moyen pour rappeler un petit peu ce que vous avez essayé d'apprendre ce soir et demain, alors là déjà votre mémorisation, elle va augmenter au minimum de 50%. C'est vraiment énorme de faire ça. Si vous arrivez à faire ça, on parle de langue, mais ça peut être pour vraiment n'importe quel domaine. Un rappel le soir et un rappel le lendemain, là c'est vous êtes vous êtes mieux que 99 de la population. 99 de la population qui ne ressollicite pas sa mémoire euh, le lendemain et le soir même. Alors la nuit, en fait, votre cerveau il continue de travailler. Il continue en fait, euh, qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, vous lui avez déposé devant sa porte des informations. Toute la journée, vous avez fait ça. Ça peut être en faisant défiler votre fil d'actualité, en apprenant du vocabulaire, en, euh, en regardant les news à la télé, en lisant un bouquin, en écoutant les cours. Toute la journée, vous lui avez déposé des informations devant la porte. Et lui, le soir même, pour faire rentrer les trucs dans la mémoire, il va devoir faire des choix. Donc, euh, il va. Déjà, il y a deux types d'informations qui va virer de la mémoire directe, qui ne même pas laisser rentrer. C'est les informations qui ne vont pas lui être utiles des informations inutiles. Ouais, la première voiture que vous avez croisée aujourd'hui, c'est une voiture rose. Et les informations qui sont qu'il ne comprend pas. Okay euh, j'ai vu aujourd'hui la formule, la, la définition d'une matrice, en mathématiques. Je ne suis pas mathématicien. A priori, en plus, il y a peu de chances que ça me serve un jour. Mais j'ai appris cette formule. Je ne la comprends pas, je ne saurais pas très expliquer. Et ben, même si ça me servait, le fait que je ne la comprenne pas, je n'arriverais pas à la retenir. Donc, ça, de base, le cerveau, il vire ces deux types d'informations. Ce n'est pas tout. Ensuite, la, place, la, la mémoire, elle est limitée quand même. Hein. La mémoire de travail, c'est cette information quand vous avez de la chance, quand vous avez de la chance, simultanément. Donc, ça veut dire que pendant que vous écoutez un cours, vous êtes là-dessus, puis euh, vous pensez à ce livre, puis il euh, y a la télé en fond, puis il y a une conversation à côté de vous. Là déjà, elle est surchargée, votre mémoire. Même si vous n'écoutez pas ou si vous ne participez pas, participez pas à ces autres euh, sollicitations activement, votre mémoire, elle ne fait pas le tri tout de suite, elle reçoit toutes les informations. Donc, en faisant un rappel, pour en revenir à ça, le, le soir de ces mots de vocabulaire, par exemple, vous dites quoi Ou de ces, ces verbes irréguliers. Vous dites quoi à votre mémoire Vous dites, ça fait deux fois que je le vois aujourd'hui, cette information est plus importante que les autres. Donc ça, par contre, votre cerveau, information importante, ok, je vais avoir tendance à garder en mémoire, justement. Donc, je vais la garder jusqu'à demain. Je ne sais pas trop où il veut en venir avec son verbe irrégulier, mais je vais le garder jusqu'à demain, on ne sait jamais. Et le lendemain, vous faites un rappel à nouveau. Là, vous renvoyez un message à votre cerveau en vous disant « Non, non, mais cette information est vraiment importante. Tu vas la garder. »« Ah, ok. D'accord. J'ai compris. » Qu'est-ce que fait quelqu'un qui apprend par cœur Il va envoyer le message à son cerveau 200 fois. Aujourd'hui, ce, cette information est importante. Alors, au bout de la 200e fois, il n'y a pas de souci. Votre verbe irrégulier... À la fin de la journée, c'est bon, vous l'avez maîtrisé, votre cerveau, il a compris la leçon, c'est bon. Euh, tapez plus, c'est bon, il a compris. En revanche, si vous ne rappelez pas le lendemain, il va avoir trop peur de l'effacer tout de suite, hein, c'est bon. Mais par contre, au bout de 2-3 jours, il va se dire bon, bah, je ne sais pas quel coup de folie il lui a pris euh, lundi, à vouloir me faire apprendre ce verbe irrégulier, mais là, visiblement, il s'en est pas servi depuis. On va le virer tout doucement parce que finalement, ces verbes irréguliers, je trouve ça chiant, c'est nul. Et. Euh, OK, il y en a certains qui vont me servir, mais ce mot-là, celui-ci, il ne va pas me servir. Donc. Allez, on dégage. Tu vois un peu la difficulté, la subtilité de la mémoire, un peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu, j'ai parlé de façon très imagée. J'espère que j'ai été clair d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si, euh, si mes métaphores, mes, mes images sont un peu bizarres. C'est à force de faire des images avec des techniques, on en vient à avoir des métaphores un peu bizarres. <rire> c'est euh... avec des images. c'est y a qui nous dit, c'est énorme. Dites-nous dans le chat si ça vous parle, tout ce qu'on voit là depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vraiment comme ça qu'elle qu fonctionne en fait, votre mémoire. Il faut lui envoyer des bons signaux au bon moment et après, vous pourrez avoir confiance en elle. Mais, mais, mais, mais... ça demande un petit peu des rappels. C'est juste que les gens, quand ils entendent rappel, ils entendent révision et apprentissage par cœur. Et ça. là, du coup, le cerveau, il n'aime pas du tout. Il dit, non, non, Exactement. pitié, pas encore. Pas comme la dernière fois. Non, je vous en supplie. C'est ça, il garde la mauvaise association. Ah ouais, ouais, ouais. parce, bah parce qu'il faut mmh. comprendre aussi. À l'école, on ne nous apprend que ça. À l'école, on nous dit, c'est par la répétition qu'on qu acquiert l'information. Ouais, sauf qu'il n'y a pas besoin de la répéter, de, de la répéter 200 fois. Quoi. Et il existe d'autres façons d'apprendre, mais pas que par la répétition. Donc, sûr. Voilà, c'est ça que, pour lequel on pourrait peut-être faire des progrès dans l'éducation nationale. Ouais. Je crois, il me semble que c'est quand même, euh, pour avoir fait donné pas mal de conférences dans les écoles, il me semble que c'est quand même en train de changer un petit peu. Mais grâce, non pas à la machine éducation nationale, mais à l'initiative de plus en plus de profs qui sont sensibilisés à, à l'art de la mémoire, aux techniques, etc. Ouais, et heureusement heureusement qu'on commence à avoir ouais. ça. et surtout il y a un truc énorme que tu as dit tout à l'heure je ne sais pas si vous vous rendez compte mais la compréhension qui fait que tu vas mieux mémoriser si d'abord, parce que généralement on fait l'inverse à essayer d'apprendre par cœur, réciter, réciter mais on ne sait pas pourquoi on l'apprend, on ne le comprend pas forcément et c'est ça le problème des règles de grammaire oui. c'est qu'on va les apprendre sans les comprendre et déjà tu si ne pas euh, c'est pas que dans les langues hein. c'est ouais. la grosse erreur c'est l'erreur numéro un que je vois euh, quand j'accompagne des, des étudiants euh, à l'université par exemple très vite ils cherchent à mémoriser avant de comprendre et avant d'apprendre Non, il faut d'abord apprendre avant de mémoriser Alors, je sais que ça paraît un peu euh, bizarre ou évident ça dépend selon mais c'est quand même un principe à, à respecter systématiquement quoi. vous essayez d'apprendre de mémoriser quelque chose est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez déjà bien appris est-ce que vous sauriez le renseigner à quelqu'un qui a 6 ans Bon, c'est un peu extrême, 6 ans. Mais c'est pour vous donner une idée. Mais ça, c'est la méthode de, de l'enseignement. Essayer de restituer les faits. Ouais. On, des fois, on se dit, on a l'illusion d'avoir compris aussi, ou d'avoir appris. Ouais. Et on se dit, non, mais ça, c'est bon, je connais. Et quand tu essaies de le restituer oui. à voix haute, tu te rends compte que, ben, finalement, c'est peut-être pas si clair que ça. Alors ça, l'illusion d'apprentissage, comment ça arrive dans les langues ah. vous, faites, vous apprenez vos verbes irréguliers vous avez votre cahier avec tous les verbes irréguliers à côté, et vous vous interrogez. Alors, comment on dit ça, comment on dit ça, comment on dit ça euh, Je sais pas, je regarde. Ah oui, c'est ça, mais je le savais. En fait, votre cerveau, il reconnaît l'information. Et vous, vous pensez qu'elle était déjà dans votre mémoire. C'est là, c'est une petite subtilité aussi, mais pareil, c'est un gros piège. Donc, si vous voulez être sûr que vous avez bien appris, ne révisez pas, pas avec les solutions à côté je sais que là encore ça peut paraître du bon sens mais vraiment il y a énormément de gens qui révisent avec, euh, avec les solutions à côté et même si vous les, vous, vous dites je, non mais je ne vais pas la regarder mais prenez le pas pour un débile votre cerveau il va regarder inconsciemment il va choper des trucs hein. <rire> donc c'est vraiment qui veut gagner des millions hein, quand vous, vous testez sur quelque chose c'est votre dernier mot et après seulement, vous regardez les réponses. Et c'est là que vous voyez si vous avez vraiment mémorisé ou pas. Exactement. Et là, tu es en mode apprentissage actif et c'est vraiment ouais. le plus efficace. Quoi. Donc, l'illusion d'apprentissage, c'est quand votre cerveau, il reconnaît quelque chose qu'il a déjà vu. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a appris. Mais les gens pensent qu'il vous l'avez appris. Bah, oui, je savais que c'était ça, de toute façon. Mais je l'ai déjà vu, forcément. C'est ça. Donc Dans l'apprentissage, des langues, ça se fait assez régulièrement, c'est cette erreur. On parle beaucoup d'erreurs, hein. <rire> Mais parce que euh, voilà, c'est des trucs que j'aimerais bien que vous évitiez. C'est dans, en... une, dans, une, dans une masterclass, donc on a, on a envie d'apprendre des choses quand même. Ça. Euh, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de fausses croyances, parce que tu dis il y a beaucoup d'erreurs, mais oui, parce qu'on a des fausses croyances ou des, des schémas qu'on répète sans savoir que c'est pas bon de le faire et c'est vrai qu'heureusement qu'il y a des gens comme toi pour nous partager cette expertise parce que c'est vrai qu'on peut le répéter à l'infini et, et ben, ruiner je confirme, notre... ça peut se répéter à l'infini hein. il y a des gens qui toute leur vie vont faire cette erreur et ils ne vont pas s'en rendre compte et après ils vont dire, mais de toute façon, moi je suis nul dans cette matière Voilà. En là, il ne faut pas m'en parler hein. je suis nul en langue <rire> donc ça c'est mais on parle des langues mais c'est pour... vrai pour toutes les matières